Shalom, Shalom, Shalom, peuple de Dieu, soyez bénis partout où vous êtes, Aujourd'hui, c'est mercredi, le jour de notre rencontre, la journée de notre rendez-vous avec le Seigneur. bien aimé dans le Seigneur, c'est encore votre humble serviteur, apôtre Papa Chabani du Canada qui vous vient, qui vous apporte et qui vient poursuivre avec vous les grands thèmes que nous avions débordés le mercredi passé, Fils unique de Dieu Tout-Puissant. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, ce thème et ce grand thème a fait couler des lampes et des salives. Puisqu'il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth, qui est le Fils unique et l'unique Fils de Dieu. Il n'y en a pas deux. Il nous a été recommandé par lui-même de parler de sa part concernant, bien aimé, de ce thème, Fils unique de Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire de parler de lui-même. Dieu, de montrer à la face du monde combien il est tué Il est incontournable, il est inégalable, il est le même aujourd'hui, hier et aujourd Ce, il est le seul et l'unique Dieu. Sous la terre, sur la terre, aux cieux, même sous les abîmes, et bien-aimés dans le Seigneur. Il reste l'unique et le seul Dieu qui règne au milieu des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons aborder avec vous notre sous-thème qui est dans le thème Fils unique de Dieu Tout-Puissant. Et les sous-thème s'intitule La résurrection, la résurrection et la vie. La résurrection et la vie est notre sous-thème que nous allons aborder avec vous aujourd'hui et à l'instant même. Ce sous-thème, bien-aimé dans le Seigneur, la résurrection et la vie, nous l'avons tué et nous l'avons suturé, nous l'avons. Il nous a été inspiré, bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre des gens, chapitre 11 au verset 25 jusqu'au verset 27 et encore dans le livre des Jean chapitre 3 au verset 17 15, et enfin le verset 18 Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vraiment un sous-thème important où nous allons découvrir beaucoup de choses où nous allons découvrir qui est Dieu nous allons découvrir la grandeur, la puissance, la démonstration. Qu'est-ce que notre Dieu est capable? Bien-aimés, soyez branchés, appelez-vous les uns les autres. Abonnez-vous, communiquez-vous. Il est temps que nous puissions parler de notre Dieu. Ceci étant, bien entendu, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons d'abord commencer par une courte prière. Pour demander l'autorisation à notre Dieu comme d'habitude. Père, te disons merci. Te disons merci pour ce moment glorieux où nous voulons parler de ta part. Daigne, oh Dieu, que maintenant tu puisses nous revêtir d'un instrument, d'un instrument qui vient de toi, de la puissance, de l'autorité, du pouvoir, de parler uniquement de toi et que notre moi diminue, que toi seul tu puisses. Être glorieux au travers de nos vies, ô oh Dieu. Accorde-nous ton esprit, ton esprit qui doit vivifier notre savoir, notre être, afin que nous puissions parler uniquement de ta part. Couvre-nous de ton sang, rends-nous invisibles contre les attaques du diable. Accorde-nous l'intelligence, la sagesse qui vient de toi. Car c'est de toi que tout a été tué. Merci pour ton sang, le sang de ton fils Jésus. Qui a été coulé sous la croix de mont Pour nous rendre invisibles contre les attaques du diable. Merci pour cette onction, une onction fraîche qui vient de toi. Car nous puissions parler de ta part au nom de ton fils Jésus. Ça va ainsi prier. Disons merci Seigneur Jésus. Disons merci. En ce moment, nous disons merci à notre Seigneur, puisque bien-aimé dans les seigneurs, le thème de la résurrection et la vie, c'est un thème, bien-aimé, qui se complète. Il y a la complémentarité entre les deux entre la résurrection et la vie. Bien-aimés, il s'est passé un jour quelque chose ici au monde pendant la venue, pendant la presse, les prestations de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Bien-aimés, je dois d'abord vous ramener parce que le mercredi passé, nous avons été interrompus par les aléas techniques de l'informatique. Et nous devons aller, nous devons commencer de là où nous sommes Arrêtés pour cheminer et aller jusqu'à jusqu clôturer notre prédication d'aujourd'hui Bien aimé, il est dit dans la parole de Dieu, toujours dans Jean Dans Matthieu, s'il vous plaît, dans Matthieu chapitre 1 Au verset 21, il est dit ceci elle enfantera un fils et qui lui donnera le nom de Jésus. C'est qui lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voici la raison fondamentale, et bien aimé, dans le Seigneur, de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, ici sur cette terre, ici au monde. Il est venu uniquement pour sauver les mondes. Christ a laissé son trône de gloire, il est descendu, il a pris la peau, il a pris le corps de nous, êtres humains, pour uniquement nous sauver du péché. C'est ça la raison fondamentale. C'est la ligne principale de Jésus et de Christ, de sa venue sur cette terre, bien aimés dans le Seigneur. Dans le livre de Jean chapitre 1, il est dit ceci, bien-aimé, dans le Seigneur, personne n'a jamais vu Dieu. Le fils unique qui est dans le sein du Père Et est celui qui l'a fait connaître. Le fils unique, ça il dit, il n'y a pas de fils. Il n'y a qu'un seul fils unique de Dieu. Vous allez comprendre avec moi, bien-aimés, dans, les dans les versets Matthieu, le Seigneur. Dans le verset 21 de Matthieu, chapitre 1, il est dit ceci. Elle enfantera un fils, c'est-à-dire Marie va enfanter, va enfanter un fils, du nom de Jésus. Et tu lui donneras. c'est-à-dire l'ange communique à Joseph qu'il va donner à l'enfant qui devrait porter le nom de Jésus. Le nom de Jésus est semblable à toi et moi. Le nom de Jésus, c'est une personne palpable, vivable, une personne qui a vécu avec les autres humains ici, sur la terre. Il avait le sang qui coulait dans ses veines, il avait l'eau, il avait la masse, il avait X. Il marchait comme toi et moi, bien-aimé, dans le Seigneur. Jésus-Christ, Jésus. Mais en lui, il avait la connotation du Fils unique. En lui, il avait la connotation du Fils unique, c'est-à-dire Christ. Bien-aimé, dans le Seigneur, dans la personne de Jésus, il y avait des connotations. La connotation de l'être humain. Et la connotation de Christ Qui est Dieu lui-même en personne Dans le corps Incarné dans le corps D'un être humain On chemine avec Qui vous vient aimer dans le Seigneur C'est pourquoi il est dit ici Dans Jean chapitre 1 Verset 18 Il est dit ceci Il est l'unique personne Ça dit ceci dans le verset 18 Il dit Personne n'a jamais n'a jamais vu Dieu. Les fils cynique, c'est-à-dire Christ, qui est dans le sang du Père, c'est-à-dire Christ et le Père sont un. Puisque, souvenez-vous, lorsque les apôtres l'ont posé la question, « Montrez-nous le Père. » Il leur a dit, « Mais depuis longtemps, je suis avec vous, mais vous ne me connaîtrez toujours pas. Vous ne me connaissez toujours pas. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ça dit, c'est lui le Père, il est le vrai Dieu. Il continue à corriger, il dit ceci. Et c'est lui qui l'a fait connaître. Ça dit, Christ a fait connaître Dieu. Jésus a fait connaître Dieu. Puisque Dieu était incarné dans le corps de Christ, de Jésus, alors, il se faisait connaître au travers de la peau, l'enveloppe de Jésus qu'il portait, pour leur dire celui qui m'a a vu, a vu Dieu, à dire Jésus, avec le corps, les, les, les, les corps intérieur, Christ, était un avec Dieu. C'est cela, bien-aimé, dans le Seigneur. On avance, c'est toujours dans Jean 1, verset 14, il est dit ceci. Et la parole a été faite chair, Et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Voilà. Bien aimé dans le Seigneur, il est dit dans la parole de Dieu, il est dit dans la parole de Dieu ceci. Au oh, commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu. Cette parole, cette fait chère, il est descendu pour nous sauver des péchés. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus avait la connotation de Dieu, qui s'appelle Christ en lui. C'est pourquoi vous voyez bien aimé dans le Seigneur, L'esprit de Christ qui était en Jésus. Lorsque les apôtres étaient au milieu des eaux, et l'eau était, était tellement agitée, le flot s'agitait, et Christ était en train de marcher sur les eaux. Les apôtres les voyant, ils se disaient Mais c'est un fantôme. Après, il va leur dire, écoutez, n'ayez pas peur, c'est moi Christ, c'est moi Jésus, n'ayez pas peur. Bien aimé, c'est une façon que Jésus voulait montrer aux apôtres que je ne suis pas comme vous. Bien que, je, bien que, bien que, bien que nous nous ressemblons avec les corps que vous, vous avez aussi, mais moi j'ai les j'ai un esprit supérieur qui s'appelle Christ, qui me permet de dominer sur toute chose. Ici, sur la terre, ce qui est invisible est visible. Et c'est le même esprit, bien-aimé, Christ, qui autrefois, devant une foule affamée, qui a demandé qu'on lui apporte un peu de pain, un peu de poisson qui a fait la multiplication de pain et de poissons bien-aimés dans le Seigneur. C'est l'Esprit Christ qui opérait dans la vie de Jésus. Et c'est le même esprit Christ bien-aimé dans le Seigneur qui autrefois ressuscitait les morts. C'est le même Christ bien-aimé dans le Seigneur. Qui autrefois devant les paralytiques qui étaient à côté de la bête de Dieu. Et de, de la piscine, il y avait à côté un paralytique qui ne marchait pas, qui avait sauvé, qui avait rendu la vie sauve, qui a fait marcher ce paralytique, qui lui demandait, lui demandait de se lever, de partir. C'est l'Esprit Christ qui manifestait. Mais dans la chair de Jésus, qui est le fils de Marie. On continue, bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes dans la résurrection et la vie. Notre sous Bien-aimé, Christ est la résurrection et la vie. Puisque en lui, il y a la résurrection. Ça dit, on peut mourir et se retrouver encore vivant. On meurt uniquement pour changer de paradigme. On meurt uniquement pour changer la façon de vivre. On meurt uniquement pour changer une autre dimension de vie. C'est ça Christ. C'est Christ qui, a, qui en a tout. C'est Christ qui en a le pouvoir. C'est Christ qui connaît tout ce système est bien-aimé dans le Seigneur. Il est capable de t'accorder la résurrection, même si tu es mort. Capable de, de vous accorder la résurrection bien aimé dans le Seigneur puisque en lui il y a la vie il incarnait la vie il incarnait aussi la résurrection parce qu'il était en Dieu en Dieu dans un corps humain c'est cela bien aimé dans le Seigneur dans les versets dans les dans, les, dans le livre de Jean chapitre 11 toujours dans notre soutien, la résurrection et la vie. Il est dit ceci, bien aimé, dans le verset 25. Au verset 25. Jésus lui dit, Jésus s'adresse maintenant à Marie et Matt. Il dit ceci, Je suis la résurrection et la vie. Voilà. Il se définit, il se détermine, il se dévoile, il se montre, il se fait voir au monde qu'il est la résurrection Même si on meurt avec Jésus Toutes les personnes qui meurent avec Jésus Bien aimé dans le Seigneur Croyez-moi Ils ne sont pas morts Ils vont vivre la résurrection Amis, une, une, une deuxième vie C'est cela C'est tout simplement dire ça Bien aimé dans le Seigneur Quelqu'un qui, qui est mort En Christ Il n'est pas du tout mort il a changé de paradigme de vie. Il a changé le modèle de vie. Il va encore vivre à côté de Jésus. Il va encore marcher avec Jésus. Il va encore vivre à côté de Jésus. Il va expérimenter encore la puissance de la démonstration de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a personne qui est mort en Christ, mort en Christ, c'est-à-dire quoi, bien-aimé de le Seigneur C'est croire en Jésus-Christ. Puisqu'il est le fils unique que Dieu a envoyé, que Christ a envoyé pour nous sauver des péchés. Lorsqu'on met en Christ, des péchés sont pardonnés. Lorsqu'on met en Christ, on est affranchi. Lorsqu'on met en Christ, on devient nouveau et nouvelle, bien-aimé dans le Seigneur. On a le droit d'hériter le royaume des cieux. On a le droit de vivre une deuxième vie avec Christ. C'est cela, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi Christ dit, je suis la, la résurrection et la vie. C'est-à-dire, notre relation avec Christ c'est une relation de croyance. Si tu crois en Jésus, bien aimé, dans le Seigneur, même si tu es mort, tu vivras encore. Si tu crois en Jésus, bien aimé, dans le Seigneur, même si un problème t'arrive, bien aimé, dans le Seigneur, croyez, ce n'est pas encore fini. Parce que Christ n'a pas encore dit son dernier mot. C'est lui qui détient le dernier mot, bien aimé, dans le Seigneur dans toutes choses qui nous arrivent dans notre vie. Croyez à cela. bien aimé regarde. Jésus-Christ a le fils cyniques de Dieu vivant. La relation du Père et des fils. Il doit opérer ce que son Père lui a ordonné. Le pouvoir qui lui a été investi. Il a le droit de dominer sur toutes choses, comme cela est écrit comme cela a été prononcé par son Père. Et nous, les êtres humains, nous avons une relation suffisamment si héritée, de venir et se ressembler à Dieu, à Christ. Vous devez croire à Jésus. Vous devez croire au Fils unique. Si tu crois au Fils unique et bien-aimé dans le Seigneur, c'est alors qu'on peut t'appeler Fils de Dieu. Mais tu n'es pas Fils unique. Tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu, tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas unique. Mais pour que tu aies le pouvoir, l'autorité qui est dans, dans Christ, vous devez d'abord croire. Croire est le pont, croire est la dimension, croire est le chemin qui nous amène à nous ressembler à Christ. Alors, ne cherchez pas et millénième chemin, bien aimé, dans le Seigneur. L'unique chemin, c'est de croire, de dire que Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. C'est lui la résurrection et c'est lui la vie. En lui, il y a rien. En lui, en, pardon, pardon, il, y en lui, en lui il y a tout. Tout est à lui. Il a l'incarnation de tout ce, que, tout ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas bien aimé dans le Seigneur. En dehors de lui, il n'y a rien. C'est cela bien aimé dans le Seigneur. Et il continue, il dit, « Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il serait mort. » Voilà. Ça dit, même si tu es mort aujourd'hui, les gens peuvent pleurer. Les gens peuvent se... S'inquiéter les, les gens peuvent faire de n'importe quoi Au travers Ton départ La manière que tu as tué ta révérence Mais en Christ Tu vas encore Vivre une deuxième vie Une deuxième dimension De vie Qui vous sera meilleure Puisque vous avez marché avec Christ Puisque vous avez qui, avez, vous avez, qui La parole de Dieu au travers de Christ qui est l'enfant unique et l'unique dimension pour nous, l'unique chemin pour nous d'être appelé enfant de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. On avance toujours dans Jean chapitre 11, verset 26, il est dit ceci Et quiconque vit en, en, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela C'est Jésus qui pose la question à Marie qui dit à Marie quiconque c'est lui qui croit en Jésus, celui qui croit en Christ, ne mourra pas. Même si mère ne peut mourir, ça dit il a tout simplement changé de paradigme de vie. Il a tout simplement changé, bien aimé, dans, dans le Seigneur, une autre dimension de vie, bien aimé. Je me rappelle ici de mon père, de mon parrain Jacques Malobo, qui a tiré sa révérence Ce papa que je connais C'est grâce à lui qu'aujourd'hui Je puisse parler de Jésus C'est grâce à lui Qui m'a forgé Qui m'a demandé Qui m'a tout, tout indiqué Qui m'a démontré noir si blanc Si la personne de Christ Aujourd'hui Si je prêche C'est grâce à cet homme qui a tiré sa révérence Qui aujourd'hui se retrouve déjà Devant son Seigneur Puisqu'il a crié à ce Dieu-là Bien-aimé dans le Seigneur C'est pourquoi j'ai demandé aux enfants Ne plaire pas notre Père Comme on pouvait pleurer n'importe qui C'est un C'est un, un fils de Dieu Qui va rencontrer Son Seigneur Qui l'a servi dira, Toute sa vie Et j'en suis sûr qu'il a été bien reçu par le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Puisque si aujourd'hui on parle, si aujourd'hui on en sait, si aujourd'hui on prêche, c'est grâce à cet homme, Papa Jeff Malobo, qui nous a laissé cet héritage de parler de Jésus. Laisse que son âme repose en paix là où il est. Et je sais qu'il a rencontré son Seigneur. Il est devant Christ, en train de fêtoyer, de jubiler la gloire du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole reste la même. Elle ne change pas. Elle est aujourd'hui et hier et éternellement Dieu. Sa parole ne t'arrive pas, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Même si tu es mort, tu vas changer de paradigme de vie. Même si tu es mort, tu vas vivre une autre dimension de vie, bien-aimé, dans le Seigneur. Et je crois cela. Je crois cela, bien-aimé, dans le Seigneur. Soyez bénis là où vous êtes. Cherchez, cherchez, bien-aimé, la face de Jésus. Cherchez la face de Christ. Croyez en Christ, marche avec la parole. Vivez la parole, bien-aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu est une lumière sous nos pieds. Une lampe qui fait éclairer notre vie, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu te mets et si tu crois cela, bien-aimé dans le Seigneur, dis tout simplement Amen. Puisque Christ est vivant. Il a dit à Marie Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela Bien aimé moi je crois Et je te pose toi à toi la question Croyez-vous Si tu crois en Jésus Que tu pourras vivre Bien aimé éternellement avec Jésus Dis tout simplement Amen Puisque Jésus est le chemin Il est le véritable Dieu Christ est le véritable Dieu C'est Dieu lui-même la parole qui se fait chère. Puisqu'il a dit au commencement était la parole, la parole était avec Dieu. Cette parole était Dieu. Mais cette parole, c'est Christ, bien-aimé, qui se fait chère. Pourquoi aller chercher ailleurs pendant que les choses sont claires, sont tirées au clair, bien-aimé. On continue encore, bien-aimé, dans les versets 27, toujours dans Jean. Chapitre 11, verset 27, il est dit ceci. Et elle dit, c'est Marie qui parle, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le fils de Dieu, qui devrait venir dans le monde. Voilà. Bien-aimé, si Lazare a obtenu la résurrection, c'est à cause de la parole qui avait fait sortir Marie. Lorsqu'il a appelé, lorsqu'elle a appelé, Jésus, au nom de Christ, alors Jésus a compris que celui-ci a le même esprit que moi. Alors, comme elle a le même esprit que moi, il doit vivre la résurrection et la vie aujourd'hui même. Et c'est ça qu'a fait que Lazare puisse se ressusciter, bien aimé, dans le Seigneur. Et ça n'a pas hésité, ça n'a pas traîné, bien aimé, dans le Seigneur. On avance. Bien-aimé, quel que soit Ce qu'on a on a dit sur toi Lorsque tu racontes Jésus Lorsque tu racontes Christ sur ton chemin Lorsque tu crois en Jésus, bien-aimé, dans le Seigneur Toutes choses Commencent à changer Et des bonnes choses Se révèlent en toi Et tu vis maintenant La résurrection Tu vis maintenant Une autre dimension de vie, bien-aimé, dans le Seigneur cette dimension de vie, c'est pour montrer à ceux-là qui continuent toujours à douter si la, si, si la personne de Christ de croire que Jésus-Christ est toujours Dieu. Et il reste toujours Dieu. Il est inchangé. C'est cela, bien aimé dans le Seigneur. Nous avançons dans notre. Dans le livre de Jean chapitre 3, bien-aimé, dans le Seigneur, dans le dans dans chapitre 3, verset 17, il est dit ceci. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son, son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Bien-aimé, Jésus n'est pas venu juger le monde. Christ n'est pas venu juger le monde. Il est venu tout simplement nous montrer les chemins. Il est venu nous sauver du péché. Ne pas être jugé bien aimé dans le Seigneur. Que celui qui est coupable, qui se sent coupable de péché. Même ici au monde, on juge les coupables. Quelqu'un qui n'a pas, qui n'a aucun problème. Quelqu'un qui n'a pas commis des, commis des griefs ne peut jamais être jugé, bien-aimé dans le Seigneur. C'est de la même chose avec Jésus. C'est la même chose avec la parole de Dieu. C'est la même chose avec Christ. Si tu crois en Christ, bien-aimé, tu ne seras jamais jugé. Parce que tu seras au-dessus de la justice. Ceux qui seront coupables, c'est ceux qui continue encore à traîner les pas qui ne veulent pas croire en Jésus, qui ne veulent pas croire à la parole de Dieu. Bien aimé, Christ est juste, Dieu est juste. C'est lui qui te donne le souffle de vie, c'est lui qui te donne la santé pépante, c'est lui capable de renverser les hôtels de balle. c'est lui capable d'enlever la malédiction, c'est lui capable de t'accorder un mari, c'est lui capable de t'accorder un enfant. Même si longtemps tu es vu la célérité, même si longtemps tu es dans le chômage, il est capable de te donner un emploi. Il est capable de te sauver de cette maladie. Il est capable de faire des choses qui dépassent l'entendement de ce monde. Jésus de Nazareth. On continue encore au verset 15, toujours dans Jean 3. Il a dit ceci enfin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Voici l'angle de la perdu de la perdition. Bien aimé, les buts les buts final pour nous qui croyons en Jésus puisque personne ne va vivre éternellement ici sur la terre nous sommes des passagers et les moments que nous nous restons ici nous devons marcher avec Christ. Nous devons croire la parole de Dieu. Nous devons vivre la parole de Dieu. Puisqu'on finish, c'est de nous retrouver dans les royaumes des cieux. En train de glorifier notre Dieu. En train de lever notre Dieu. En train de célébrer notre Dieu. C'est de là notre but intime, bien-aimé dans le Seigneur. Crois-tu en Jésus? Crois-tu bien-aimé en Jésus? Crois-tu en Christ? Puisque c'est l'unique chemin pour que tu deviennes enfant de Dieu. Pour que tu deviennes fils de Dieu, fille de Dieu. Lui, il est le fils unique. Il ne partage pas cette connotation avec qui compte. Il est le seul fils unique. Mais nous autres, nous sommes des enfants de Dieu et des filles de Dieu. Si tu crois à Christ, c'est le dans le Seigneur. Voici les moments pour toi de devenir enfant de Dieu. Voici les moments pour toi de devenir fille de Dieu. Quitte ce mauvais, ce mauvais chemin que tu es en train d'emboîter, que tu es en train d'emprunter, qui t'amènera dans les délits, bien-aimés, dans le Seigneur. On avance encore, bien aimé toujours dans notre chapitre Jean 3. Au verset 18, il est dit ceci Celui qui croit en lui, n'est point jugé. Voilà. Si tu crois en Jésus, tu ne seras jamais jugé. Puisque tu es juste. Comme lui est juste, toi, tu es aussi juste. Tu ne seras pas jugé. On ne peut pas juger un juste, bien-aimé. Un juste ne peut pas être jugé. Parce que tu seras peux par celui qui est juste. Tu s'appelle le Christ. Il continue encore de dire Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Voilà, puisque tu es en train de traîner les pas, tu ne veux pas emboîter comme les autres. Comme tu continues à traîner les pas, bien aimé, tu seras jugé un jour. Tu peux rouler ta carasse aujourd'hui, tu peux avoir beaucoup d'argent, tu peux te, te prendre les, toutes les femmes du monde en mariage, en concubinage. tu peux faire n'importe quel tapage, tu peux vivre n'importe quelle dimension de vie, tu peux dormir dans des, dans des, dans des hôtels, des, des, des, des niveaux, des étoiles les très les élevés. Mais croyez-moi, tu seras jugé. C'est éphémère. C'est pour un temps. Tu seras jugé. Réponds-toi, bien-aimé, dans le Seigneur. Reviens à l'essentiel. L'essentiel, c'est le nom de Jésus. L'essentiel, c'est Christ, lui-même, Dieu. Il t'appelle. Il suffirait pour toi d'accepter tout simplement Pour que tu deviennes enfant de Dieu Et fille de Dieu Il continue encore et dit Parce qu'il n'a pas crié au nom des fils uniques de Dieu Mais même si tu n'as pas encore crié au nom des fils uniques de Dieu Voici le moment pour toi Je t'appelle Je te dis Croyez à cet homme de Galilée croyez cet homme qui est descendu nous de sauver croyez à cet homme qui s'appelle Christ croyez cet homme qui s'appelle Jésus qui a sacrifié sa vie qui s'appelle résurrection celui que la, la terre n'a pas pu supporter celui qui a défié la terre bien aimé dans le Seigneur il est revenu à la vie il est mort pendant trois jours mais la terre n'a pu le contenir puisqu'elle ça sa, sa, sa, sa dimension était tellement grande Une immensité grande Que la terre ne pouvait pas contenir Et la terre l'a pu vomir. Il s'appelle la résurrection de la vie Christ est bien aimé C'est celui qui a ressuscité Lazare Christ est bien aimé C'est celui qui a marché sous les eaux Christ est bien aimé, c'est celui qui a divisé la mer rouge en deux parties pour qu'il se traverse. Et cette mer a engourdi Pharaon et son armée. Christ bien-aimé, c'est celui-là qui était monté au ciel pour aller siéger à côté, de, à la droite du Père. Christ bien-aimé, c'est celui-là qui avait préparé du poisson et a fait nourrir Pierre. Et ses amis qui étaient en train de pécher Lorsqu'il lui a dit Pierre même tu Pierre même tu Pierre même tu Peine et brebis Peine et brebis Peine et brebis, Père, brebis? Père, il savait très bien Que Pierre devrait Vivre la justice Et garder cette justice là De la parole de Dieu Pour qu'il soit juste Comme lui jésus Bien-aimés, bien, nous devons nous ressembler à notre Christ. Christ, il a dit ceci, dit ceci. Lorsque tu crois à la parole de Dieu, lorsque tu expérimentes la parole de Dieu, lorsque tu revêtis la parole de Dieu, lorsque tu manges la parole de Dieu, lorsque tu respires la parole de Dieu, lorsque tu vis la parole de Dieu, tu es capable de dire à la montagne, ôte-toi oh, de là et jette-toi dans la mer. Il le fera, il obéira, Bien-aimé dans le Seigneur Vous c'est la parole de Dieu Bien-aimé dans le Seigneur Ça a été un temps pour nous Un meilleur moment pour nous De vous parler De cette révélation Que Jésus nous a accordée Que Christ nous a accordée Pour que nous puissions Vous mettre parfait, Pour que vous soyons moins à la page, et de vivre l'expérimentation de la gloire de Dieu. Si tu crois, bien aimé, dans le Seigneur, si tu crois, vivez l'homme de Galilée, vivez la parole de Dieu, vivez l'homme de la résurrection, vivez celui qui donne la vie à là qui en manque. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Soyez bénis, je sais que vous avez été nombrés et vous serez nombrés toujours pour écouter cette bonne nouvelle et que la parole qui vient de tomber